Julie vient de, de, de déclencher un compte à remords à 45 minutes pour qu'on ne déborde pas parce qu'il y a une petite surprise après qui vous attend. Ok, euh, je pense qu'à force vous commencez à nous connaître. Donc euh, moi c'est Julie, de la modélisatrice kelis et Antoine, développeur à Kedis. La notion et enfin, les termes sont assez différents parce que les développeurs euh, font du code plein. Les modélisateurs essayent d'en faire le moins possible pour vous permettre, euh, en tant que, euh, que communauté, de pouvoir reprendre un modèle sans avoir trop de code partout. Alors Les objectifs de cette, euh, cette démonstration vont être euh, de montrer par un exemple concret ce qu'est ce qu Scénario Bulla. Donc Bien entendu, en 45 minutes, on n'a pas le temps de, euh, de vraiment faire euh, beaucoup de choses. Une formation pour, euh, pour faire de, de, une janitoriale simple, c'est quand même une semaine euh, en présentiel et un mois en auto-formation en plus. Par contre, après, pour ceux qui sont courageux, on peut, on peut déborder sur la soirée et la nuit pour avoir une vision plus complète. N'hésitez voilà. pas à, à signaler si vous avez envie. Salut, je crois. Alors, euh, juste euh, rapidement, pour replacer Scénario Builder par rapport euh, à l'ensemble des, des outils, Scénario Builder se place juste avant toutes les chaînes éditoriales que vous connaissez. Et les développeurs utilisent Eclipse, on a vu, dont on a parlé hier, pour faire Scénario Builder. Voilà. Alors, ça c'est... Euh, ouais, Comment C'est la partie Oui, vas-y. Vas Donc avant de commencer à utiliser Scénario Builder, à vous montrer un petit peu, par exemple, à quoi ça sert, euh, je trouve qu'il est, qu est utile de reposer les objectifs parce que les objectifs vont redonner quelques éléments méthodologiques aussi. Voilà. Euh, donc, le premier objectif d'une chaîne éditoriale, euh, c'est de s'attaquer au document, à l'objet, à l'objet que l'on cherche à modéliser et d'en de, définir la structure. Alors pour ça, ça passe généralement par une analyse. Euh, D'un corpus documentaire existant, c'était le cas par exemple à l'ENFIP. Ils avaient, n'est plus là, ils avaient une méthodologie, ils avaient des, des documents faits avec, euh, avec Word. Ils voulaient rationaliser euh, la mise à jour, la production, homogénéiser euh, les mises en forme. Donc, à l'échelle c'était évident qu'il leur fallait ça, mais par contre, ils venaient avec une structure, une méthodologie, euh, une méthode pédagogique qui leur était propre et, et qui ne voulait en rien remettre en cause. Donc, dans ces cas-là, on part d'un document existant, on en extrait la structure, la structure pédagogique, dans ce cas-là, et on crée un modèle adapté, euh, adapté à ce cas-là. Alors après, il y a plein d'autres contextes où le modèle documentaire, c'est plutôt... Euh, la définition du modèle documentaire passe par une analyse du contexte métier, par une analyse, une analyse des besoins. Le deuxième élément important, le deuxième objectif... Euh, quand on parle chaîne éditoriale, donc on a notre, notre structure de données, c'est très bien sur papier, mais maintenant on a envie de saisir du contenu qui respecte, euh, qui respecte cette, cette structure. C'est à ce moment-là où Scénary Builder va commencer à, à, à être utile. Donc avant Scénary Builder, euh, quand on voulait faire ça, on, on, on prenait notre courage à deux mains, je l'ai fait, on l'a fait, euh, c'était à CAD il y a très longtemps, enfin il y a dix ans. Et puis, on, on connaît un éditeur, un éditeur, un éditeur HTML à l'époque. Euh, voilà, donc ça prenait du temps, c'était long, fastidieux, c'était difficile à mettre à jour. On pouvait en rien le personnaliser. Euh, donc, à ce moment-là, on s'est dit, on aimerait bien, euh, parce que finalement, on faisait un peu toujours la même chose, voilà, une zone de texte, c'est une zone de texte. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être bien qu'on mette en place un modèle euh, qui permette de modéliser une chaîne éditoriale. Euh, donc, c'est en ça qu'intervient l'environnement euh, auteur. Scénario Builder permet de définir l'environnement auteur. donc euh, On saisit euh, le modèle documentaire qu'on a défini avant qu ou qu'on a en tête dans un, dans un langage particulier qu'on verra tout à l'heure. Enfin, on n'en verra qu'un euh, qu petit bout et automatiquement l'application crée un environnement auteur. Donc l'environnement auteur peut être... Euh Très très très large. Donc là, on pense, on pense avant tout à l'éditeur, mais évidemment, ça touche à, à plein d'autres choses. Il y a l'environnement de manipulation des items, la création, la suppression, etc. L'environnement, l'environnement de visualisation, qui est réapparu avec Scénario 4, euh, etc., etc. Ensuite, donc là, on a notre structure documentaire, on a notre environnement auteur, et tous ces contenus qu'on a saisi, il faut bien en faire quelque chose. Donc, avec Scénario Builder, on définit aussi euh, tous les, euh, toutes les cibles d'utilisation de ces contenus. C'est ce qu'on peut appeler euh, générateur. Voilà. Donc, euh, là encore, un générateur, euh, ça passe par une phase d'étude des besoins, des fonctionnalités. Donc, un générateur papier, un générateur web, un générateur papier, oui, mais pourquoi faire Pour qui Avec quel contenu à l'intérieur Est-ce qu'on publie tout Si oui, dans quel ordre etc, etc. Donc, là, c'est pareil, il y a une phase d'analyse des besoins. Euh, assez importante. Et il y a un élément euh, auquel on pense un petit peu moins dans cette, euh, cette partie-là, euh, c'est l'export des contenus pour alimenter un système d'information euh, tiers quelconque. Euh, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Il y a même certains générateurs, certaines chaînes ou de scénarii qui ne possèdent aucun générateur, aucune publication web ni papier. On utilise scénarii comme environnement d'exécution d'édition collaboratif, et on exécute ensuite un export des données XML pour alimenter un système d'information quelconque. Voilà, ça, ça, ça se fait de plus en plus. Euh, et puis en, enfin, alors on pourrait aller encore plus, plus, plus loin, on a parlé des données, on a parlé de l'auteur au singulier, on a parlé des exports, et maintenant les auteurs au pluriel. Avec Scénarii 4, on a la possibilité aussi de, de définir avec Scénarii Builder l'environnement, le contexte collaboratif c'est-à-dire le workflow, par exemple, les tâches, etc. Donc là, de la même manière qu'on est parti du principe qu'un modèle documentaire ne pouvait pas être universel, euh, on part du principe qu'un workflow, qu'un contexte collaboratif ne peut pas être universel non plus, c'est du cas par cas. Euh, donc euh, le contexte collaboratif se modélise aussi, se paramètre aussi dans Scénario Builder. J'ai beaucoup parlé, maintenant ça va être plus concret, plus sympa. Ok. Euh, on a choisi comme cas d'étude le compte-rendu d'une réunion. C'est dit que ça, ça parlerait assez facilement à tout le monde. À savoir qu'en en formation Scénario Builder, euh, formation que je fais depuis à peu près 7 ans, euh, c'est vraiment le, euh, le modèle qui parle le plus et qui est assez, un peu plus complexe que euh, le CV. Donc euh, La première chose qu'on fait en tant que modélisateur... C'est avec le, avec le chef de projet. On travaille rarement tout seul, un hein, modélisateur. On travaille avec un chef de projet. Et on va, avec lui, on va définir le, le premier schéma. Parce que c'est euh, pas tout. De, on ne va pas se lancer directement dans Scénario Builder. On va quand même euh, réfléchir un petit peu. Alors, quelles sont les informations principales qu'on doit fournir sur un compte rendu Un compte rendu de réunion, on va avoir besoin de dire euh, voilà, quel était euh, le, le sujet de la réunion le, euh, le projet, la date de la réunion, qui est-ce qui était présent, et puis les, euh, les différents points qu'on a abordés. Donc très vite, on arrive à euh, un petit schéma comme celui-ci, réunion, sujet, projet, date, animateur, personne présente et point. Et là, on voit, pour les points, on se dit, bon, une réunion, sur les points, on va peut-être avoir besoin de structurer un petit peu plus que juste euh, mettre une chaîne de caractère, euh, voilà, un point, euh, on a abordé euh, Scénario Builder, euh, on a abordé euh, Opal, on va se demander quelle est la structure pour, euh, à ce sujet. Alors, euh, très vite, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, par exemple, un, un ensemble de points, ça va être euh, donc chaque item, un titre, euh, le temps qu'on euh, qu aura consacré au point ou qu'on souhaite consacrer au point quand on se place euh, en préparation de réunion. Et quand on se place côté euh, compte-rendu de réunion, euh, quelles sont les actions à réaliser et qu'est-ce que c'est qu'une action Et si on a des remarques Donc tout de suite, là, on voit avec, euh, avec ce modèle qu'on a la, le côté euh, euh, l'évolution du document, où je prépare mon compte-rendu de réunion en, en faisant d'abord une note, euh, voilà le... Euh, euh, comment ça s'appelle oui, Voilà. <rire> le, euh, le plan de la réunion qu'on distribue à tout le monde. Pardon L'ordre du jour, exactement. Merci. Bien. On voit que j'organise beaucoup de réunions. <rire> de voilà, donc voilà, euh, on envoie un ordre du jour. Donc, euh, si on a un, un modèle assez simple, l'ordre du jour est assez facile à réaliser. Et ensuite, on peut euh, partir sur l'ordre de jour déjà rédigé dans ce modèle pour, euh, au fur et à mesure de la réunion ou à la suite de la réunion, euh, synthétiser les actions à réaliser. Et notre objectif de, euh, de modéliser les actions à réaliser ainsi, c'est que euh, derrière, dans le compte rendu, on aimerait bien les mettre en valeur notamment qui est-ce qui fait et pour quand. Le coup classique de la réunion, c'est oui, oui, on est tous d'accord, il faut faire des trucs. Oui, c'est très urgent et personne ne fait rien. Il y a d'autres réunions, des vacances, et personne ne sait ce qu'il doit faire. Donc L'étape 2, après avoir validé à peu près ce schéma, sans aller non plus trop, trop dans les détails, c'est de passer à Scénario Builder. Alors, côté Scénario Builder... Ils sont dans l'ordre. Alors, je vous ai préparé un, un atelier assez basique. Donc, euh, en général, on a un item de départ avec euh, le nom du modèle euh, à réaliser. Réunion avec euh, version 0.0.0. Et on s'aide en général aussi de euh, quelques structures de données. Donc, il y a la chaîne de caractères, date qui sont intégrées à Scénarii, mais il y a aussi euh, l'image, un texte riche ou un paragraphe riche. Donc, si je commence euh, ma réunion, je vais commencer par créer un point modèle. Ah, je suis pas dedans. Pardon. Merci Antoine. Réunion. J'ai créé une classe publique Réunion. Hop, je l'appelle Réunion. Vous arrivez tous à lire ce qu'il y au tapis On peut agrandir, ça va Ça va 10.fr hop, deux points Réunion. Alors vous avez vu, Et ça bon. ressemble beaucoup à Opal, à tout ce que vous connaissez. Hein. Il n'y a rien de mieux que Cédric pour faire du justement. Euh, mais c'est pas du tout Opal. Alors, c'est un voyage, particulier. Mais c'est le même environnement d'écriture, d'écriture. De items, etc. Alors par exemple là je vais juste vous faire le, la réunion avec ces, ces deux ou trois points modèles. Euh, description. Ah. Si vous êtes familier de l'XML vous retrouverez des notions euh, récurrentes. Le namespace c'est euh, normalisé. Et donc une réunion à... Ah. Un titre qui est obligatoire. Un nom de projet qui est optionnel. Et on va mettre une date. Hop. Date. Date. Euh. Hop. J'ai renseigné quelques champs, je suis un peu psychorigide. je range tout ça. Ah. Compiler, et tester. Et j'arrive, je peux créer ma réunion. Hop. Euh, réunion. Ah, réunion annuelle TIS. Juste un peu. Juste un petit, un petit focus. Allô allô, ça marche pas, c'est pas grave. Je vais parler ici. Juste un petit focus sur, sur ça pendant que tu saisis du contenu. Euh, vous avez vu, on a switché entre deux applications là. Il y a Scénario Builder dans laquelle Julie a commencé à, à définir ce qu'était une réunion, un titre, un, un titre, un projet, une date. Voilà. Elle a cliqué sur sur l'élément compilation et on est passé dans Scénario Test. Alors là, Scénario Test, c'est exactement pareil que que Scénario Chain, c'est-à-dire c'est l'environnement auteur un environnement auteur avec quelques fonctionnalités en plus, un environnement auteur qui, qui, se, qui, qui se met à jour très très rapidement par rapport à un modèle documentaire qu'on définit dans Scénario Builder, mais en tout cas, côté Scénario Test, on s'adresse à des auteurs. Voilà, en général, on commence par poser une structure, ensuite on va euh, définir un mini environnement auteur, parce que très vite on arrive à plein d'items, et même si c'est plus de XML, ça reste quand même assez moche. Et, euh, et pas du tout ergonomique pour, euh, pour l'utilisateur lambda. On essaye de mettre des petites icônes, des, euh, euh, un peu de stylage. Et on en profite à ce moment-là pour faire des, euh, des modifications. Là, je vois Réunion. Déjà, j'ai mis une petite icône. Environnement. On a rajouté euh, quelques infos. Le point, titre, temps à consacrer en minutes, remarque, les actions. Là, en, en testant en général, à ce moment-là, on dit bon il manque un champ. J'ai rajouté un champ en criticité que je mets bien en rouge pour voir voilà, si l'action est critique ou elle est nécessaire, ce qui va nous permettre en publication de traiter différemment le stylage de l'une ou de l'autre. ça, c'est ce qu'on a vu. Résultat de la modélisation. Donc c'est la copie d'écran. Ok. L'étape 3, ça va être de, de faire le, la publication. Alors maintenant, on a notre modèle documentaire qui nous convient bien. On a même pu commencer à le, à le diffuser à des, à, des, à des auteurs. On commence à avoir du contenu. Et maintenant... On va se poser la question, enfin j'espère qu'on se l'est posé avant, mais euh, on va commencer en tout cas à implémenter avec Scénario Pulder euh, les publications. Donc là on est sur un compte rendu, euh, enfin on est sur la modélisation d'une réunion, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça euh, Donc on peut déjà faire un ordre du jour, euh, pourquoi pas, ce sera un document euh, utile avant, euh, avant, euh, avant la réunion, euh, ça permet de pré-saisir le, le, le compte rendu qui servira ensuite. On pourrait, faire, on pourrait faire aussi un compte-rendu de réunion, un compte-rendu de, de réunion peut-être papier, mais aussi un compte-rendu web avec des possibilités d'annotation, telles qu'on l'a vu dans les presse Scénario 4 qui précédaient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi euh, On pourrait faire une liste des tâches à faire qu'on donnerait à, à un développeur. Et d'ailleurs, ce serait, ce serait bien que cette liste elle soit, elle soit, elle soit par développeur. Voilà. Euh, on pourrait aussi imaginer un export de cette liste des tâches dans un, dans un, dans un système de bug tracking, c'est-à-dire on, on utilise Scénarii comme environnement de saisie de la réunion et après, pour, pour que les actions, pour que toutes les décisions prises pendant cette, cette réunion soient, soient mises en œuvre. Là, évidemment, ce n'est pas le rôle de Scénarii que de gérer ça. On pourrait imaginer un petit bouton qui qui pousse toutes les informations dans dans track ou, ou autre euh, pour pré-créer les, les différents tickets euh, afférents à cette, à cette réunion. Donc Là, la porte est ouverte. Voilà. Il y a les générations, mais il y a aussi l'intégration avec le système d'information. Alors là, en quelques minutes, on ne va pas faire tout ça. Hein. Euh, je vous propose de partir sur un compte-rendu de réunion, tout simple. Euh, et l'objectif, là, c'est de tout publier. Euh, donc là, moi, ce que ce que j'aimerais, c'est que sur la page de garde, il y ait le titre, hein, les métadonnées. Et puis qu'ensuite, sur, sur, à partir de la deuxième page, il y ait tous les points, tous les tous les différents points abordés pendant, pendant la réunion et que Julie a modélisé juste avant. Alors de la même manière que pour les points modèles, enfin de la même manière que pour le modèle, j'ai tendance à ressortir le jargon scénaribuilder. Builder, je m'étais promis d'employer aucun terme barbare. Donc de la même manière que Julie a défini le modèle documentaire dans scénaribuilder Builder tout à l'heure, en manipulant des, des, des briques élémentaires, euh, il, existe, il existe exactement la même chose pour l'environnement, pour, pour les générateurs. Voilà. Donc je vous ai dit je vais avoir deux pages déjà, enfin en tout cas une page de garde et ensuite le, le reste du contenu ça ça, ça va se placer dans, sa, dans cet item là. Donc je crée un premier, un premier, un premier, un premier élément page et sur cette page, qu'est-ce que je veux mettre Je veux déjà mettre le titre, quelque part. Donc le titre, le titre, le titre. Je ne le trouve pas. Je bon. le trouve pas. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Je le trouve dossier. Je un dossier. OD, un dossier. compte rendu avec euh, un item qui s'appelle point générateur, c'est lui qui, qui, euh, qui gère toute, euh, toute la publication et qui est lié à l'item que j'ai montré au tout début, le WSPDF. Donc, page de garde, le titre, on l'a vu, j'espère que ça a marché, en tout cas, a priori, root title, ça ressemble à, à, à ce que je veux. Et en, et en dessous, j'aimerais qu'il y ait les métadonnées, euh, qu'est-ce que tu as saisi la date, euh, le projet, etc. Donc, je vais mettre une zone, hein, un flow area ça marche et le route modèle méta je, je, je viens prendre les métadonnées de l'item racine tout ce qui est euh, flow en open document euh, ça va être des cadres flottants qu'on pourra placer où, où on le souhaite sur la, sur la page de garde donc une page de garde a priori je devrais obtenir ce que je veux et puis ensuite j'aimerais qu'il y ait bah, tout le reste du contenu sur l'autre page donc euh, dans le contenu, je vais mettre col-root-model. J'appelle le modèle le contenu du modèle racine. Euh, voilà. Alors ensuite, il va falloir que l'on définisse ce que sont, enfin quelle est la forme des métadonnées. Euh, là, j'ai dit que je, que je les voulais avec le call root model meta mais j'ai pas dit ce, ce que c'était encore. Alors pour faire ça, on passe encore par des petites briques, euh, des petites briques élémentaires. Ah mince, je les ai déjà faites. <rire> on va faire comme si elles n'existaient pas. Elles sont vides je crois. Elles sont vides Ah yes, elles sont vides. Donc les métadonnées, alors les métadonnées, ça se définit évidemment par rapport à ce que, à ce que Julie a fait juste avant. Hein. Euh, il y a forcément un lien très très fort entre, entre, entre la forme de ce que l'on présente et et l'information qu'on adresse donc le titre bah, je l'ai déjà je déjà mis donc le client hop Donc là qu'est ce que je vais dire donc pour l'élément client qu'est ce que je veux j'aimerais bien qu'il y ait client deux points et puis le nom du client euh, bah, Dans un paragraphe hein, ça me paraît assez normal euh... Donc d'abord il y aura une chaîne une chaîne Mince, c'est pas ça. string. Une chaîne de caractères client de points. Voilà. Hein. Et puis ensuite, la, la valeur du champ euh, field value, string. Alors ensuite, qu'est-ce que tu qu -ce, qu -ce que avais mis Le projet. Le projet. Ouais, ouais. Donc, ForField, code proche, bah finalement, c'est la même chose. Hein. On connaît beaucoup le copier-coller. Projet field value string. donc ça c'est très bien. Donc si je retourne sur, sur mon item structurant principal, on a vu que sur la page de garde, on mettait le titre sans voilà, un titre. On sait ce que c'est. Les données, les méta on vient juste de les définir. Et ensuite, euh, ensuite, bah, le reste, le, le, le reste des données. Voilà. Euh, alors, le reste des données, bah, ça se passe. C'est pareil dans un, dans un petit, euh, un petit item qu'on appelle un transformer. Euh, donc la réunion est définie en une liste d'items, hein, de, de points, voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire là Je voulais les numéroter, j'aurais je, je, je, bien aimé qu'il y ait petit 1 le titre du point 1, petit 2 le titre du point 2, etc. Donc dans le transformer qui modélise ce, la forme affichée de la réunion, je vais créer, donc pour chaque tag de type item, je veux créer un élément structurant et hein, voilà, dig dans, dans le monde open document avec pour titre le titre, le titre courant et c'est déjà pas mal, on va voir ce que ça donne pardon ah, j'ai oublié quelque chose yes merci Julie Donc là, je vais quitter l'environnement Scénarie Builder pour repartir sur l'environnement Auteur, Scénarie Test, pour voir ce que cela donne. Donc j'ai un un, un onglet publication qui est, qui est apparu ici. Ça ne me pas, effectivement, il y a quelques petits raccourcis, hein. j'ai préparé des choses avant. <rire> euh... Et quand je clique sur Général, est-ce qu'il y avait du contenu déjà ouais, Oui, effectivement, contenu, mais le client il est, il est passé. Ben, client, client, client, client. Client et projet, c'est deux champs que D'accord, client. D'accord. Bon, voilà. Je recommence la génération. Donc là, pour. Voilà. Alors ça, ça correspond à quoi J'ai le titre hein, ici, euh, le labo. En dessous, euh, qu'est-ce que j'ai ici Client, 2.CLT projet, ça correspond à ça. Ah, je, suis presque, je suis presque bien. Euh, j'ai rien après, mais, mais au moins la page de garde est déjà pas mal. Ce qui est, ce qui est déjà une performance. Hein. Formation, euh, en, en formation, quand on arrive ouais. à ça, au début, on dit « Ouais, je veux, faire, euh, je veux faire quelque chose de super sexy, de très beau et tout. Et » Le jeudi, si vous arrivez à ça, vous êtes content. Tu veux dire que j'en suis au point du jeudi, c'est ça C'est ça. <rire> on est jeudi. Donc, c'est pas grave, les points, j'ai dû faire une erreur d'orthographe, quelque part, c'est pas grave. Donc là, on a obtenu un document avec, grosso modo, je, je, je, le, je le réouvre de façon initiale, on a obtenu un document avec l'information pertinente, celle que vous voulez, mais euh, ce n'est pas très joli encore, hein. euh, euh, vous, euh, vous voyez donc l'étape d'après qui, qui peut se mener en, pa en parallèle, c'est de, de styler un petit peu ça, de donner, de, de, de donner une tête, à, un skin à cette, cette publication-là. Donc là, je retourne côté, euh, côté Scénario Builder. Je suis sur le bon atelier là Non, modèle, je devais le faire. Euh, c'est sur celui-là. Yes. Ça fait longtemps que je pas fait. Hein. Ça, de On oublie très vite. Donc là, pour cet exemple-là, <rire> j'ai choisi de partir sur un, sur un générateur open au document, comme vous avez vu, open office ou, ou libre office, parce que ça me permettait de, de ne pas vous parler des CSS, etc. Je voulais que la présentation d'aujourd'hui ne soit pas du tout technique, elle soit plus conceptuelle. Mais évidemment, il existe la même chose côté, côté générateur web, etc. Mais de façon tout petit peu plus technique, mais même principe. Ça permet aussi de vous rendre compte qu'on se sert quand même d'Open Office pour faire des maquettes. On, donne, on a très rapidement un rendu acceptable pour avoir l'impression d'avoir le document final. Donc dans le monde d'Open Office, pour styler un, un élément, on passe par... Un un template hein, qui, qui, qui se génère tout seul. Euh, et le titre là, c'est à ce niveau-là. Donc, euh, j'aimerais bien le placer au centre, comme ça. J'aimerais bien. C'est là. Non, c'est le premier. Non, non, le, le frame. Ah, mais elle est pas, elle est pas sélectionnée. Main title. Voilà. J'aimerais bien euh, l'encadrer euh, en rouge. Je connu et reconnu pour, pour mes goûts en termes de couleur et de et de style. C'est un de mes points forts. Donc, euh, encadrement en rouge. Et puis, euh, bah, j'aimerais bien que le titre soit en gras et, et en jaune. Hein, les chefs de projet, ça vous plaît mes, mes styles hein Voilà. J'enregistre et on va voir si ça marche. Donc là, je suis encore côté scénario builder. Je recompile pour avoir un nouvel environnement client mis à jour par rapport à mes, à mes, quelques, à mes quelques modifications. Je régénère mon document forcément. Si, si, si, si, si. Et là, ça fonctionne. Je l'affiche en, en plus petit donc ça, cette, cette méthodologie-là, on peut la répéter, enfin il faut la, la répéter pour tous les éléments. Alors avec un modèle comme Opal, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a plusieurs dizaines de pages de style. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait avec Opal. Euh, mais en tout cas, c'est cette méthodologie-là qu'on emploie. Yes et on va, voir, euh, on va voir donc la même génération mais aboutie, pour laquelle on a passé quelques dizaines de deux minutes en plus, ça c'est vrai, hein quelques dizaines de deux minutes en plus. C'est Julie qui l'a fait, c'est plus sobre, hein c'est plus. Moi j'ai dû colorer l'action Je peux plus m'en Je vais montrer le transformer. Par exemple, euh... Donc Très vite, on se retrouve à avoir euh, beaucoup d'items, beaucoup de transformeurs. Euh, là, vous voyez, le modèle est vraiment ultra simple, mais euh, pour, euh, pour des modèles euh, aboutis, peu importe lequel, hein, que ce soit Opal, Optime ou Doken ça se compte en centaines de transformeurs. Ça devient euh, vite euh, assez, euh, assez complexe. C'est complexe, certes, mais ce découpage-là a un sens aussi, en fait. Ça permet euh, euh, de décliner, de dériver le modèle beaucoup plus facilement. Donc certes, on, il y a énormément de, de, de petits objets, mais chaque objet est à taille humaine, chaque objet euh, est intelligible. En fait. euh, tout spécifié dans un seul item ou dans un faible nombre d'items euh, engendrerait une complexité qui serait non gérable et non maîtrisable. C'est voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, on a, on a nos générateurs, on a le documentaire, on a l'environnement d'édition. Et maintenant, on pourrait réfléchir sur, bah, sur quelque chose apporté par scénario 4, euh, c'est-à-dire sur, sur l'écriture collaborative. Euh, sur l'écriture collaborative, tout simplement. Donc, un des éléments euh, un des éléments importants auxquels l'on pense, c'est le cycle de vie que l'on peut définir aussi avec Scénario Builder, euh, c'est-à-dire qu'un document de projet, là, euh, il passe par, différents, par différentes étapes, et en fonction de ces étapes-là, plusieurs personnes peuvent venir écrire ou modifier ou pas. Donc par exemple, au stade initial, on crée un nouveau document, ce serait peut-être le chef de projet qui le crée, qui, le, euh, qui, le, qui commence à saisir les points clés... Euh, euh, l'ordre or, du jour, mais en tout cas, en aucun cas, le, le, le client euh, pourrait le modifier. Ensuite se passe la réunion, euh, et après la, la réunion, le chef de projet écrit encore sur son, sur, sur son document. Et on pourrait im imaginer qu'il ait besoin de la contribution d'experts techniques, donc euh, le, le chef de projet pourrait donner un droit en, en écriture uniquement à certains items, euh, pour que les contributeurs, pour que les experts te te techniques puissent apporter leur, leur, leur, leur contribution à cet élément-là. Ensuite, euh, une fois le document terminé, il n'est plus en statut trouillon pro on pourrait imaginer l'envoyer euh, chez le client pour validation avec, avec éventuellement annotation qu'on euh, qu pourrait intégrer dans une seconde phase. Tu peux remettre juste le précédent donc, le cycle de vie, c'est quelque chose qui se définit en fonction des besoins. De la manière que le modèle documentaire, c'est quelque chose de spécifique à un pool documentaire fini défini, le cycle de vie, c'est pareil. Ça correspond à une organisation, ça correspond à un besoin. Dans l'exemple là, on a pris quelque chose de très très simple. Donc, un document peut avoir un statut nouveau après brouillon et ensuite il peut passer de l'état validé à brouillon. Alors là, ça passe aussi par des petits items, hein, côté Scénario Builder, ça paraît simple, hein, comme ça. Euh, des, des petits items euh, où on définit tous ces différents états. Vous voyez, nous, nouveau, inconnu, brouillon. On définit aussi à ce niveau-là comment sera matérialisé, comment euh, l'auteur euh, visualisera ces différentes statues. Là, on verra que le, que le brouillon, ça sera en couleur, euh, si, si, si c'est-à-dire un, un gris, euh, avec, une icône, avec une icône particulière. Le statut validé sera sûrement en vert. Euh, ah oui, je connais tous mes codes couleurs par cœur. Euh, etc, etc. Et ça, qu'est-ce que ça fait concrètement Alors, autant vous avez vu les publications, euh, je l'ai fait un peu sans filet, hein, ou avec un tout petit filet que j'ai caché, autant là, euh, c'est un peu plus complexe. Donc, euh, on l'a fait pour vous avant la, avant la, avant la presse. Donc là, on a un item, et sur cet item, on a la possibilité de le passer dans les différents états avec cette, avec cette iconographie là, sur, le, sur, sur la partie ribon. Euh, ruban. Ruban en français. Voilà. Alors après, à ces différents états, on pourrait aller un petit peu plus loin. Euh, donc on a les états, mais, on, mais ces états ont quand même un sens. On pourrait avoir une conséquence sur l'environnement euh, hauteur. Euh, par exemple, quand on est dans l'état euh, euh, brouillon, il est inconcevable de publier euh, le compte-rendu de réunion. Ce n'est pas possible, ce n'est pas terminé, le, le document n'est pas, pas terminé. Donc avec, Scénario, avec Scénario 4, on aurait la possibilité de définir des rôles, de définir des, des, des droits en fonction du cycle de vie du document, euh, du document en cours et du rôle de, de, de, de, de la personne, évidemment, qui se, qui, qui se connecte. Donc, par exemple, là, euh, on a défini plusieurs catégories d'utilisateurs. On a défini le gestionnaire. Le gestionnaire a, a tous les droits. C'est un, un, un responsable, on, on pourrait dire, c'est responsable do, do, documentaire. Il crée euh, les utilisateurs, il paramètre l'environnement, l'environnement auteur. Il crée les utilisateurs, etc. Euh, on pourrait définir les, les auteurs. Enfin, on aurait pu, pu dire un chef de projet. Qui, qui eux peuvent créer un, nouveau, un nouvel item réunion, qui peuvent, qui peuvent l'écrire, le supprimer, etc. On aurait pu imaginer aussi des, des, des, des, des, des, des experts techniques qui, qui ne pourraient pas créer euh, d'items mais qui pourraient juste les modifier et encore pas tout modifier, ne modifier que certaines balises. Tout ça, on peut le faire. Et on pourrait aussi imaginer un dernier rôle, le lecteur ou, ou le relecteur. Euh, qui, qui, euh, qui aurait juste un rôle de supervision un rôle, de, de, un rôle final de, de, de publication euh, ça concrètement bah, je vais vous montrer sur, sur Scénario Builder enfin, même directement sur Scénario Test Yes. ah oui c'est ça que tu voulais me montrer donc là ce qu'on a dit c'est où ça Yes. Euh, là, pour l'exemple, pour on, on veut que les lecteurs ne puissent pas publier. Voilà, c'est l'exemple. Euh, pour ce faire, on a créé un petit objet permission. Et on va voir si ça fonctionne. Euh, pour information, c'est une contrainte qu'on a déjà eu en projet d'interdire la publication d'un document final à, soit aux auteurs, soit au, aux lecteurs. Et de le permettre qu'à une personne validée. Parce que ce document va être vendu au client et il ne faut pas que ce soit n'importe quelle version qui soit, qui soit faite. On peut prendre l'exemple de l'Enfip encore sur ça. Euh, L'Enfip, il, euh, il rédige les documents à plusieurs. Il y a plusieurs, plusieurs établissements qui contribuent à la rédaction des documents. Par contre, la validation finale euh, et la publication finale, la publication de référence, celle qui est imprimée, celle qui est diffusée, n'est gérée que par le siège, que par un, un certain nombre de personnes. Donc en fait, les publications finales, hormis celles de relecture, mais les, euh, les publications finales ne sont accessibles que pour, euh, que pour les, gestionnaires, euh, les gestionnaires documentaires, pas les auteurs. Ouais. Donc c'est une fonctionnalité effectivement euh, qui peut vite être euh, très, très utile. Donc là, avec cet environnement-là, ces scénarii tests, c'est quelque chose que, que vous ne voyez pas habituellement, mais ça permet de simuler assez rapidement euh, le contexte d'écriture euh, dans un rôle donné. Donc là, par exemple, Julie nous a placé dans le, dans le contexte lecteur, donc supposons que je sois lecteur. Et si je suis lecteur, effectivement, je, je, je, je ne peux pas modifier hein, le, le document et je ne peux pas générer. Vous avez vu, le bouton générer a disparu ici. Par contre, si, si je repasse en auteur, j'ai la possibilité de générer et surtout la possibilité d'écrire. Voilà, donc on a vu dans le monde collaboratif, on a vu le cycle de vie rapidement, on a vu les rôles, les droits, etc. Et il y a une dernière famille d'éléments qu'on pourrait qu'on pourrait aborder assez rapidement, les tâches en fait, les tâches qui permettent de définir des, des, des, des tâches, des choses à faire et qu'on peut s'affecter euh, entre les différents utilisateurs avec une notion de cycle de vie aussi associée à ces, à ces tâches. Euh, alors, une tâche, ça se crée comme un item, hein, vous l'avez sûrement vu là-dedans au cours de, des présentations précédentes, on va aller assez vite sur cette partie-là. Euh, donc c'est comme un item, ça ça ça c'est des champs que, que l'on remplit et que l'on voit après euh, dans, des, dans des panels dédiés. Alors je veux juste vous, vous montrer pour les tâches que ça se paramètre de la même manière que que, que n'importe quel item alors évidemment c'est un item, un item particulier hein. mais euh, là en fait dans cette tâche là on a dit qu'il y avait une zone information on a dit qu'il y avait une zone, euh, une zone, une zone item liée et c'est des choses que l'on euh, retrouve ici euh, que l'on retrouve ici donc aussi bien côté modèle documentaire que côté euh, collaboratif tout se passe dans scénario Builder euh, avec un langage à apprendre, hein. euh, évidemment, ce n'est pas, pas immédiat. Ça nécessite un, un effort assez important, malgré tout. Euh, C'est même un métier à part entière, un hein, modélisateur. Euh, on a changé une, une, notre discours sur ça par, par rapport à il y a quelques années. En fait, l'expérience nous, nous a montré que c'était un, euh, un vrai métier. Mais en tout cas, euh, on a des exemples d'appropriation euh, complet de, de, de Scenario Builder en dehors de kelis euh, qui montre que ça, que ça peut fonctionner quand les personnes sont à temps plein, presque, euh, sur, sur, le, sur le thème, voilà. Et euh, pour, conclure, euh, pour, pour conclure, il y a différents niveaux d'appropriation aussi, c'est à dire que créer une nouvelle chaîne éditoriale, c'est quelque chose d'assez complexe, parce il faut maîtriser toutes les phases, hein, de la phase bah, toutes les phases qu'on a vues, la phase de création du document, de modélisation, de publication, etc. Mais il y, y a un niveau d'appropriation intermédiaire euh, plus accessible qui est de la dérivation. Donc, par exemple, vous prenez Opal euh, et vous considérez que la balise pédagogique elle est complètement inutile dans votre cas. Euh, ça, par, par rétro-ingénierie, je, je pense que, que n'importe quel développeur serait capable assez facilement de le, de le, de le modifier, en fait, ou de supprimer ça. Donc il y, a, il y a certains éléments qui se font, qui se font, qui peuvent se faire assez facilement. Ok, ouais. on a fini pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir euh, sur le bateau. Euh, là, je vais laisser Eric... Euh... Oh, oui, sûr, on... Ouais. On, on attend là. Oui. Ça va okay. On va faire une ou deux questions. Ah, a pas de questions sinon. Pas de questions, Céline. <rire> c'est pas vraiment euh... Je parlais fort, c'est pas vraiment une, une question, c'est plus une remarque. En fait ce qui est difficile quand on est côté client, euh, c'est d'arriver à rentrer dans cette logique et de comprendre le temps de travail que ça peut demander aux équipes de Kélis derrière. C'est-à-dire que nous, d'un point de vue fonctionnel, on va imaginer euh, « Oh là, j'aimerais bien ajouter ce champ-là, euh, euh, transformer ça, etc. » Et puis il y a des fois des choses qui sont très faciles à faire, ça va vite, on a l'impression que c'est compliqué, et inversement. Et du coup, il faut toujours euh, travailler en collaboration avec les équipes pour arriver à, à comprendre vraiment ce qui est possible, pas possible. Et ça, ça prend du temps. Effectivement, donc avec Scenario Builder, on gagne quand même énormément par rapport à une approche artisanale. Tu as, as connu les débuts à, à l'UDC, il n'y a plus d'un facteur 10 hein, de, de, en temps de développement en moins qu'en utilisant Scenario Builder par rapport à l'approche artisanale, beaucoup plus que 10. Mais effectivement, selon ce que tu demandes, euh, en gros, tout ce qu'on peut faire nativement avec Sénaribudor, c'est-à-dire avec toutes les petites cases que vous avez vues à droite à gauche, tout ce qu'on peut faire nativement, voilà, ça se fait très très facilement. Vous avez vu, c'est les bonnes cases à remplir avec, avec, avec la bonne information à l'intérieur, mais ça se fait donc assez facilement. Par contre, euh, on peut arriver, et on arrive assez vite, euh, aux limites de ce qu'on a prévu. Voilà, tout ce qu'il y a dans Sénaribudor, ça correspond à des cas qu'on a prévus. Euh, mais si vous voulez qu'on adresse un cas qu'on n'a pas prévu, à ce moment-là, on repasse en, en développement. Alors, évidemment, pas sur tout, hein. que sur cette brique-là, c'est tout l'intérêt du système, mais on repasse en développement pur, et effectivement, là, on retourne sur des, sur des, sur, sur des dimensions de, de, de, de, de temps de développement la plus traditionnelle, en, en fait. Mais effectivement, le fait que tout le reste soit très, très rapide, très, très facile, etc., peut donner l'illusion que même ces parties-là sont simples, alors qu'effectivement, c'est pas vrai. Quoi. Par exemple, sur, euh, sur Optim Office, euh, vous avez vu qu'on n'a pas trop travaillé sur le graphisme, légèrement. On a quand même eu un, un temps de... Il y a très, très peu de free, donc le, le code pur. On avait considéré à peu près à trois mois hommes de développement pour réaliser OptimOffice. C'est euh, simple, euh, en d'abord, mais il y a quand même plein de petits détails, plein de choses à faire. Et euh, voilà, sans, la sans aller loin dans la charte graphique, on était plutôt dans les trois mois hommes. En prenant... En, en compte la, le temps de conception. Euh... Peut-être un mot sur la, la méthode agile qui nous, que, que Scenari Builder permet d'adopter en phase de constitution d'un modèle parce qu'on peut arriver très facilement à, une, à quelque chose de fonctionnel, ce que tu as montré à l'instant. Et du coup, ça permet de fabriquer le modèle. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a fait là. Euh, donc, euh, le fait d'utiliser Scenari Builder avec différents composants qui sont... Très très bien, très très bien identifié, on l'a vu, la partie modèle, la partie publication euh, permet de fonctionner en itération, donc généralement euh, première étape on définit le modèle documentaire sur papier en tout cas euh, en dehors de Scénario pudeur deuxième étape on, euh, on renseigne dans ce Scénario pudeur tous les différents éléments qui permettent de modéliser ce, ce, ce, ce modèle documentaire et à ce moment là euh, on peut considérer que la partie environnement auteur est utilisable et mais ça peut constituer un premier livrable du projet et, et, et donner lieu à un premier cycle d'écriture qui pourra être remis en cause ou complété par la suite. Mais euh, effectivement, on peut, on peut fonctionner de façon itérative. De, de même manière, avec le générateur, ça parle encore plus. Pour le premier cycle du projet, on pourrait, on pourrait imaginer un seul générateur le plus, le plus évident, donc là un compte rendu de réunion. Voilà, parce que je n'ai pas le budget, parce que je n'ai pas le temps de, de faire plus. Et demain, sans remettre en cause du tout l'existant, on pourrait très facilement implémenter un nouveau générateur. Voilà. Ce serait juste le nouvel élément à, à, à créer, à déclarer, mais sans aucune retouche à, à, à l'existant. Des questions encore une, une dernière remarque, j'ai le micro, j'en profite. Peut-être euh, juste vous remercier aussi, parce que c'est vrai que côté client, euh, les développeurs Kelly sont vraiment très très importants, toujours réactifs. Enfin, voilà, j'en profite, c'est la fin de la journée. Donc, merci. merci Céline. Ah oui, alors, donc... Euh... Avant Scénarie Builder, en Picardie, Alors, on n'est qu'une poignée à pouvoir comprendre hein, dans, dans l'amphi, parce qu'il faut avoir au moins 40 ans pour euh, se souvenir de ce feuilleton qui passait à la télé. Tu es gentil de l'avoir mis en couleur, mais ça c'est ton côté. Euh, J'aime la couleur, parce que c'était en noir et blanc à l'époque. Donc ce, ce type-là, euh, qui c'est Vous le connaissez Comment <rire> Il est là. Non, en fait, je suis non. Faillée, mais non je. Non, ben voilà, effectivement c'est l'homme de Picardie donc c'est ce qu'il y avait en Picardie avant Scénario Builder donc on va essayer de jouer à l'homme de Picardie toute la soirée parce que maintenant on va les monter sur une péniche le bus nous attend donc pour ceux qui veulent déposer des, des sacs, des objets il y a la loge qui est ici juste derrière l'amphi on peut déposer quelque chose, ça sera fermé